J'ai hâte de passer ces quatre jours avec vous j'espère qu'on va passer de très bons moments. Alors merci aussi à la région et je pense qu'on va vivre de belles vacances, voilà. mon petit séjour Elle va devoir faire le tour des régions de France c'est à chaque fois qu'elle se déplace, elle se déplace au nom du comité Miss France, mais c'est un petit bout de la Guadeloupe qui va dans chacune des régions et c'est un très beau message qu'on peut adresser. C'est aussi une possibilité de faire connaître ce merveilleux territoire, l'archipel guadeloupéen. Elle mérite amplement ce titre de Miss France et je pense qu'elle va brillamment représenter non seulement la Guadeloupe, la France, en France mais aussi à l'international. Vous représentez votre île, vous représentez la France et tous ces territoires au niveau international. Donc oui, c'est assez important de revenir. Et puis, si ce rêve euh, vraiment s'est transformé en, en véritable conte de fées, c'est en partie euh, grâce aux Guadeloupéens et, et aux gens qui vous soutiennent et qui ont regardé l'élection de Miss France en fin d'année. Je suis très contente de voir ce qui se passe aujourd'hui, que la région a organisé tout cela pour elle. La région l'a accompagnée effectivement à Saint-Malo, pour, le, pour la route du Rhum, à son arrivée ici avec les autres Miss et, en, et quand elle a été élue Miss France, la région était, était là évidemment pour elle, je sais que ça sera une, une, une année très très intense. Très contente, fière aussi, et puis j'ai dit euh, aux accompagnateurs que j'étais très très contente, je pense qu'ils ont dû le voir parce que je pense que même quand j'ai dormi j'étais comme ça, donc je suis, je suis heureuse et ça me fait plaisir, je revois ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m'ont soutenue, alors il n'y a rien de plus beau. Elle est très belle, elle a 18 ans, à peu près comme moi, donc c'est cool de voir une Miss France jeune et belle et qui représente bien la Guadeloupe. Je l'ai vue petite et maintenant j'ai la voix Miss France. Je suis heureuse. On va parler de nous longtemps. C'est toujours un plaisir de, de la retrouver, c'est une fierté et je pense qu'elle nous a dignement représenté donc à l'Hexagone et c'est pour nous un plaisir de la voir ici chez nous, chez elle et pour, pour une année extraordinaire. Je tenais à la voir de près, Dommage, que je ne pouvais pas la serrer dans mes bras mais si je pouvais, je le serrais, je l'aurais embrassé. par le conseil régional, par mon cher Richalus. C'est là qu'il m'a accompagné pendant toute l'aventure et même à Saint-Malo on en parlait tout à l'heure. Franchement il a eu un bel accompagnement, merci à vous. Et puis euh, on va découvrir ce que la journée nous réserve, en tout cas j'ai hâte. Ça nous fait sur notre de Miss France, c'est une première dauphine de Miss, et Miss Europe. Donc c'est une fierté pour nous en plus, c'est une bastérie, elle a été Miss Bastère en Miss Guadeloupe. Donc voilà, il fallait effectivement lui faire cet honneur, la recevoir dans la maison du peuple. Nous serons à ses côtés pour l'accompagner en fonction de ses besoins. Nous sommes là pour accompagner les jeunes de notre pays.